Et bienvenue Culture Naturally, on aimerait bien aussi Culture AMA Homemade, expérience née en plein confinement, continue à ouvrir les écoutilles et à enjamber les murs pour vous faire découvrir des artistes du monde entier. Aimez, partagez, abonnez-vous si ce n'est déjà fait. Le lien Patreon pour nous soutenir directement est dans le descriptif de cette vidéo. Avez-vous reconnu le portrait au début de cette vidéo Toujours pas Certains artistes revisitent les classiques, comme les tableaux de Fragonard, et en font totalement autre chose. C'est le cas de Yinka Shonibare, qui transforme et détourne des, des chefs-d'œuvre de la culture européenne. Cet artiste anglo-nigérian utilise des mannequins de taille humaine vêtus de wax c'est-à-dire de tissus africains. Il crée ainsi des dioramas inspirés de tableaux classiques. Les installations de Yinka Shonibare sont conçues comme des divertissements, sauf qu'elles se jouent sur fond de drame. Ce qui semble léger et joyeux au premier abord évoque l'esclavage et le fossé entre la culture africaine et celle des Européens colonisateurs. Parce que la société dont Fragonard fait le portrait, c'est-à-dire l'aristocratie de la fin du XVIIIe siècle, prospérait notamment grâce à la traite négrière. Le wax est devenu la marque de fabrique de Yinka Shonibare. Il l'a même mis en bouteille dans les voiles du navire de l'amiral Nelson à Trafalgar Square. Cultura Mahomed revisite aussi les classiques. <coughs> Plus difficile de reconnaître la lise cette fois. A très vite you